J'ai une caméra Ouais t'es quoi J'ai engagé ma copine là pour filmer, c'est mieux ou pas les plans comparé à la dernière vidéo. Euh, D'ailleurs, euh, salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Ouais, semaine dernière c'était mon entraînement haut du corps en super 7 Aujourd'hui on va faire les jambes, je vais vous expliquer un peu mieux. Donc je vais aller chercher Pibmousse, juste avant je mange ça Et j'ai aussi ce petit colis à vous montrer, je vais l'ouvrir après, je finis juste ça Je le mange et on ouvre ça ensemble et on part, et vous avez compris, c'est parti <musique> Bon, comment elle fonctionne T'as déjà essayé à la maison Non, pas du tout. Déjà, les gars, se présente comme ça. Je vous ai dit, c'est pas de la oh, le... Gros, c'est lourd. C'est des beaux matériaux, tu vois, c'est pas de la merde. Ouais, ça pèse et ah bah il y en a deux donc c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là Oui, il y en a un, un peu, peu plus gros. Gros. Je pense. bon je prendrai le temps de lire tout ça, voir à quoi ça sert je pense que je vais prendre la petite et je crois que plus c'est lourd, plus ça bosse non plus c'est dur bon s'il y a des experts en corde à sauter dans les commentaires, n'hésitez pas bon, c'est surtout pour l'échauffement que j'utilise ou pour faire des petits circuits à la ouais. fin de, de training je vais essayer avec ça, je vais mieux faire de la corde normalement au niveau de la taille, on m'a toujours dit si tu prends comme ça, faut que ça arrive au niveau des essais. Là, c'est bon, je ne suis pas trompé. Ah, si j'en fais mieux Mais que les là ah, où il n'y a personne. Euh, elle est incroyable au maintien, gros. Nous, là, on va partir sur le squat. Donc, je mets les chaussures d'Altero pour ça. On va cibler un peu plus les quadriceps, ça va être ça, et on sera plus stable surtout. Donc, on a les mêmes. Un Pimous, il a triché, il a pris les mêmes en vert. Elles, Elles sont est... très, très bien pour le prix. Excellent. Ah, donc, ça, c'est. Sur, euh, sur internet, hein. vous tapez Adidas, vous allez trouver les gars. Pour moi, c'est le meilleur investissement qui peut faire en ouais. musculation en termes d'équipement, c'est les chaussures. En plus, elles sont pas super, super chères, elles sont à 100 euros. 100 balles. Même pas, je les ai payé 88 en promo. Ah, t'es bien. Bon, il n'y a pas de code promo euh, fitness fusion. Mais par contre, pour la corde à sauter, là, vous en avez un. Donc, euh, je sais pas, il est de combien Mais euh, fitness fusion, les gars, le code promo. Et vous aurez des réductions là-dessus. Quoi On va investir dans les trucs SBD. Поехали. Faire. mais tu vois je triche pas à fond j'ai pas les écouteurs la musique ça fait la diff hein. on va les mettre là Parce que j'ai senti ça commence à devenir dur prochaine étape bande ceinture écouteurs inarrêtable et tu vois là ça fait quelques semaines je commence à rekiffer à faire du squat et à un moment donné j'étais dégoûté parce que je vois que je faisais des paires de merde à chaque fois j'ai retourné j'avais des petites douleurs tout ça et là je commence à réapprécier à progresser dessus tout ça je me sens bien à chaque séance où il va me falloir quoi commencer à bien envoyer et pour vous ça va aller vite hein, parce qu'une semaine sur deux c'est l'entraînement de Pimous et je vais pas montrer que des descend jambes à chaque fois je les sors d'où ça Je vous avais achetés quand je voulais faire des grosses pertes au squat. Je crois que je me suis blessé après. Mais j'étais pas en confiance du long Généralement, Même les, les barres de sécurité là je les monte Moi si arrive le moindre souci je peux tomber Là si je tombais, j'étais foutu Non tu, tu te baisses elle va tomber hein. Bah il faut l'arrêter de la ta 140 On va s'arrêter là pour le squat Et on va passer au fond du oh, va être ça grosse force à quoi. Ah. Je préfère arrêter la muscu de faire des fentes de bulgares. photo Alors, on va faire trois séries à 12, de 12 répétitions Là ça va chauffer là ça va brûler Là je peux monter à combien là 12 Et ça brûle déjà euh, J'ai jamais compris les gens qui arrivent à mettre des 30 km par Parma au et faut t'entraîner je, je n'ai jamais compris C'est pas du développé couché hein, c'est des hein. Non, je un arrêt je peux faire les tech c'est juste pour me mettre en place. J'ai entendu, pied devant hop. Et au moins tu as la bonne distance. Je pas ça. Euh... je crois je dis quoi si on va commencer à se mettre tout nu je crois bah, mais toi un t-shirt tu moins chaud tu des chaud. meilleures pertes oh. Oh, mais vous me traitez, tu encore un passement produit as encore un débardeur allez, ah, allez la pluie merci à fitnessmart qui nous accueille <rire> pour tourner ce genre de vidéo <rire> c'est grave à chaque fois on vient c'est comme chez nous ici on a le droit de filmer que ce soit aras ou Enna, ce super sympa avec nous tu vas faire des mollets après non. la extensions extension voilà Un classique ah, je te dis c'est séance facile aujourd'hui on reprend doucement faut pas s'écurer en fait quand vous êtes blessé comme ça vous revenez pas avec les séances que vous avez avant vous revenez avec une séance légère avec moins de séries avec des exercices que vous aimez voilà quitte à faire que trois exos trois séries par exemple hein. même à séparer la séance en deux séances sur voilà. la semaine bah, pas moi c'est ce que je fais je fais deux séances jambes et euh, je fais trois à quatre exercices maximum et au moins je au final, es dans ta tranche après hein non, voilà. même volume d'entraînement tu fais 4 fois 8 ça reste 32 32 ouais. ça fait 32 séries pour pour le muscle en question c'est largement suffisant par semaine ça. je crois c'est quoi c'est 24 séries semaine normalement un truc comme ça non oh, ça dépend des gens entre 21 et 24 euh, pour les gros gros groupes musculaires oh, qui est large super 7 la distance sur une série La curl quatre euh, séries on va faire et faut que ça brûle c'est tout il n'y a pas de nombre de reps et tout les gens fait que 4 réguliers faut que ça chauffe ah, c'est vrai c'est des séances bien adaptées pour en faire deux semaines c'est parfait comme séance ah, c'est ça là c'est parfait faut que je réapprécie de travailler les jambes en fait comme là tu vas pas chercher beaucoup d'exo articulaire tu ne mets pas dans un mal extrême bah ça va c'est exactement ça faut raser les jambes hein. ouais je vais aller m'épiler euh, la chatte aussi <rire> la pire machine de tous hein hein la pire machine de tous. Le, ah ouais, pour le, la, le setup, il pue la merde, tu glisses. Oh. Je la déteste. Et c'est bizarre de travailler un muscle sur lequel on a appuyé. En plus. Tu vois J'ai du mal à le sentir. Enfin, non, le sentir, je le sens. Le, le problème, c'est que justement, je sens trop l'étirement. J'ai l'impression que la fibre, elle va éclater à chaque fois. Je préfère faire du soulevé de jambes tendues pour ah. le au moins. Ah, c'est plus difficile à cibler. En soulevé de détergente ouais. Je les sens super bien, moi. je vais sentir les lombaires. Après, c'est une question de point fort aux chaînes postérieures aussi, ça C'est de la branlette, là. Et puis, genre, il a du mal, c'est de la branlette. <rire> Là, on va augmenter hein, série par série. Je te jure, je sens des douleurs bizarres à chaque fois que je fais celui-là. T'as déjà eu une crampe en faisant les jambes ou pas Possible. Je m'en souviens pas. J'ai attrapé une crampe au mollet à cause de la machine là, moi c'est pour ça que j'ai arrêté de la faire. En fait, faudrait que les cuisses elles soient dans les airs. Tu vois Si tu les mets comme ça, au moins t'es pas appuyé dessus. Mais Après, l'istio il s'insère jusqu'à la fesse, donc quand qu il arrive, je serai appuyé dessus. Mais j'essaierai pour la deuxième série de cette manière. Je sais que les influenceurs ils aiment bien inventer des illusions on va en inventer nous aussi on s'entraîne comme des chemettes. Ouais, on, on revient avec des séances, mais les séances elles se dégâche, Les gars. Très, très Dernière grand. semaine de sèche, je vous promets, vous allez avoir des vrais trainings. Activer la cloche, ça arrive. Et au moins, vous voyez d'où on part. Il y aura une phase de progression parce que tous les deux on a perdu en force. Excusez-moi, mais tu travailles les jambes ou les bras Pourquoi Ça congestionne. congestion Bah j'ai l'impression que. Cool. <rire> Et voilà. <rire> <rire> c'est... tout nu pour rien, c'est trop trop grave. Tu c'est pas du tout, pas Vous me croisez dans la rue, ne me dites pas que je suis musclé, les gars. Genre les phrases du genre, t'es plus musclé en vrai qu'en vie. Je débâche. Au fait, je me suis nu. j'ai même pas fait ma deuxième série. Ouais, c'est vrai. J'en ai rien à foutre de me faire traiter sur les réseaux. Je teste. Il n'y a qu'en essayant qu'on sait. Non. On dirait qu'il est en lévitation. Ah. Non, le problème c'est qu'il y a un mouvement que hanche comme ça, du coup il y a d'autres muscles qui interviennent. Bon, silence, je vais vous cacher une sur fier. Vous allez voir les jambes. Il faut encore que je un peu euh, les le poids de biceps, mais vous me donnez des ischios c'est pas mal. Donc euh, vous voyez des séances comme ça, trois exercices, Allez gars. Sérieusement je vous montre les jambes. Bon elles sont arquées, c'est pas les plus belles jambes de figuier. Euh, j'ai des bons poids de vous allez voir, Donc si là comme ça faisait un moment j'étais pas trop sur la top. Et j'ai surtout un paquet ischio et fessier. Je sais pas, mais au moins vous voyez tout. Il y a du volume. Au niveau des scèches, je ne sais pas comment ils font. Voilà. Oui, il y a du volume. Le gros du travail, c'est de la faire les fessiers, Je même pas besoin de vous montrer. Il y en a plein. Il y en a pas. <rire> il y a six formes de fesses. J'ai la plus dégueulasse. vous avez en I, en H, en V, en inversé et tout. J'ai le inversé dégueulasse. Donc après, bon, je suis un mec qui me dérange pas d'avoir un cul. C'est la personne qui rentre dedans. Mais euh, bon, j'ai quand même été gâté le haut du corps. Tout ça, j'ai des points forts de charger. Mais euh, les gens, c'est pas mon truc. Bon, oubliez pas tous nos codes de réduction, les gars, ça nous aide à poursuivre la chaîne YouTube. Donc, les gars, aidez-nous. Le like, c'est gratuit, ça augmente le référencement. Le commentaire, c'est pareil. Les codes de réduction sont en description. Et sur tous les programmes, si vous voulez avoir le même corps que Didio. Force et fun.